Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais déjà effectivement commencer par prolonger euh, cette, euh, la, pré la présentation qu'a fait Victor auparavant. Et c'est une présentation qui, je crois, pourrait vous surprendre euh, un petit peu. Bon, déjà parce que la plupart d'entre vous n'a absolument aucune idée de qui je suis. <rire> Et, euh, mais aussi parce que je crois que je viens avec une expérience, avec un vécu qui est différent sur le plan sociologique des caractéristiques. Euh, dominante euh, de l'Assemblée que vous constituez. Euh, je vais m'expliquer. Euh, bon, bah, tout d'abord, je suis journaliste. Alors, euh, je ne suis pas journaliste dans des médias euh, dissidents, comme on dit aujourd'hui. Je suis journaliste pour la presse mainstream. Je suis rédacteur en chef d'une chaîne du service public en Suisse romande. Et, euh, alors, on me connaît un petit peu pour mes opinions qu'on peut qualifier de non conformes euh, dans mon milieu. Euh, C'est vrai que je n'ai pas peur de la, de la prise de risque, mais disons que je n'ai pas encore rompu tous les liens avec mon milieu d'origine, avec le cadre profi, euh, professionnel dont je suis issu et qui n'est pas, comme vous pouvez l'imaginer, euh, majoritairement euh, issue, euh, favorable disons, au combat euh, que vous entendez euh, mener euh, dans les années qui, qui vont suivre. J'aimerais aussi relever une autre spécificité de ma situation et qui expliquera certaines prises de position qui vont peut-être vous surprendre et qui interviendront plus tard dans mon exposé. Il se trouve que mon appartenance au catholicisme donne l'expérience de la vie en tant que membre d'une minorité, ce qui est peut-être quelque chose à quoi vous allez être amené en France. Euh, mais enfin, c'est pas. Enfin voilà, c'est quand même différent. Et la crainte qui peut vous animer, pour certains d'entre vous, en fait, c'est déjà la réalité dans laquelle je vis. Alors là, je me dis, ouh là, ils, ils se disent, euh, ouh là, le danger, un peu l'exotisme, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse, la Suisse renversée par les salafistes, etc. Bon, c'est un peu moins sexy, je suis désolé. Euh, en fait, la région, euh, dans la région où je vis, l'islam n'est pas devenu minoritaire, il est même assez, assez tiède, en réalité. Euh, simplement, la région où, euh, dont je viens est... Euh, et en fait, la sensibilité chrétienne qui est dominante est protestante. Et il n'est pas rare, c'est mon cas, euh, il n'est pas rare de venir d'une famille où le père ou la mère est protestant, le père catholique, et où un des deux a fait quelques concessions pour que euh, l'enfant soit élevé dans la confession de l'autre, euh, tout en gardant quelques, quelques bases de la tradition de, évidemment, du, du partenaire. Euh, ce lien entre les, deux, euh, entre les deux confessions dominantes dans ma région, il, il est encore un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il y a une autre euh, sensibilité chrétienne qui est forte, là où je vis. C'est la sensibilité des chrétiens évangéliques, euh, qui sont en fait des, des protestants plus conservateurs, plus combatifs aussi, par rapport à certains combats dont on va reparler euh, euh, après. Le point important ici... Et euh, c'est que, évidemment, vous pouvez bien imaginer qu'on ne peut pas demander à un enfant de choisir entre ses deux parents. Euh, L'Évangile nous appelle à honorer nos parents. Il ne dit pas « Oui, non, mais en fonction de la chapelle, de l'un, l'autre, il faut le renier. Euh, » Non, ce n'est pas comme ça. Euh, c'est euh, dans ma situation... Euh, fa fatalement, je suis héritier d'une tradition dans laquelle, en tant que catholique, je me reconnais évidemment euh, disons très très euh, partiellement. Ça m'amènera dans la deuxième partie de cette présentation à aborder une notion qui m'est très chère hein, et qu'on trouve dans un livre important qui s'appelle « Le Paris pardon, bénédictin » livre de Rod j'ai vu qu'il y en avait un, je ne crois pas que ce soit celui-là, mais il y a son dernier bouquin qui était en tout cas en vente à la, à la librairie. C'est un auteur important et il nous invite à faire le pari d'un œcuménisme de combat. Alors c'est clair que venir dans un cadre qui est majoritairement catholique, tradit pour vendre l'œcuménisme, ça peut, ça peut surprendre, mais je vous demande de faire un tout petit peu preuve de charité à mon égard et de, un petit peu de patience aussi, puisque euh, ce que vous allez voir, c'est que l'œcuménisme que je défends n'a pas grand-chose à, grand à voir avec la version euh, totalement euh, dévirilisée qu'on qu nous vend à longueur d'année, où en gros on a des jeunes qui sont vieux depuis leur naissance, et qui sont des chauves à cheveux longs, et qui vont prendre une guitare pour chanter des chansons en anglais euh, euh, dans une église où on devrait plutôt euh, essayer de prolonger 2000, 2000 ans d'identité, si vous voulez. Moi je crois qu'il y, qu y a quelque chose de plus élevé que ça euh, qu'on peut proposer. Et ça passe par les combats qu'on peut mener ensemble. Un aspect important de, la, de ma situation, et après on va passer un, un petit peu sur des sujets plus généraux, mais un aspect qui est, qui est intéressant, je crois, dans ma situation, c'est que si je défends mon identité catholique, je le, je le fais avec, au sein de ma, de ma paroisse, tout bêtement, une écrasante majorité de, de fidèles qui sont d'origine extra-européenne. Euh, je dirais peut-être 60%. Euh, et de même, les gens qui sont européens euh, dans ma paroisse sont très rarement des gens qui correspondent à mon profil sociologique, dont des vaudois, le canton de Vaud étant l'équivalent d'un département, si vous voulez, euh, où je vis. Et, euh, et disons que c'est très rare d'être un catholique autochtone vaudois euh, dans une paroisse telle, telle que celle où, où je vis. Et, et encore, dans mon cas, c'est euh, lié à, une, on peut dire, une rupture bi biographique, puisque j'ai été baptisé à l'âge euh, adulte. Euh, dans un autre sens, si je veux m'engager sur un combat national, au sens de la nation vaudoise, de, la, de, de mon département, de l'identité euh, qui est, qui est l'identité fondatrice euh, de, de ma personne, euh, sur le plan politique, eh bien, je, me, je me retrouve à devoir... Je me retrouve à, à, à, à me mettre en réseau avec des protestants. Euh, alors, il y a des Dominicains tradis, mais il y a aussi une majorité de protestants, puisque c'est la religion endémique, je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, de ma région. Et en fait, ça me donne une position qui est un peu différente de la vôtre, parce qu'en fait, dans... Tout n'est pas aligné, tout n'est pas forcément aligné. C'est-à-dire que quand on, est, quand on est un jeune français, euh, on peut se dire, oui, bah, l'identité, la foi, euh, la monarchie, euh, voilà, il y a une certaine verticalité, pour prendre un terme que j'ai employé, que j'ai entendu ce matin. Alors que moi, je dois composer avec des priorités qu'il me faut euh, définir. Je dois un peu manœuvrer, je dois faire des choix et euh, je dois trouver la fraternité là où on ne s'attend pas forcément à la trouver euh, euh, par défaut. Et enfin le dernier point personnel que je vais aborder avec vous avant qu'on commence à se marrer un peu parce que je vous ai quand même promis ça, <rire> c'est que je veux quand même que vous sachiez que moi j'ai quand même à peu près tout à perdre en étant en ce moment devant vous, euh, alors euh, euh, bon j'ai accepté bien, bien volontiers l'invitation de, de, de Victor déjà parce qu'on ne peut rien lui refuser, euh, mais c'est clair que ben, moi, ce que je risque de perdre, c'est le fait de passer sous le radar, euh, ma réputation, une certaine forme de respectabilité peut-être. Et D'autant plus que moi, je n'ai pas peur de dire que je partage votre quête identitaire. Je pense qu'elle est saine, je vous encourage à la mener. Et, et, et je, vous, je vous dis ça aussi en tant que père de famille. J'ai deux enfants, deux fils, et euh, je me sens héritier de millénaires d'histoire européenne. J'aspire comme vous à inscrire mon existence et celle de mes enfants dans une longue histoire. Et, et c'est ça, ça qui fait que, que par-delà certaines divergences peut-être, sur lesquelles je vais m'étendre un peu plus après, euh, et, et il y a un socle, il y, y a un idéal qui est commun. La quête identitaire dont, dont on parle... Et c'est la, la thèse que je veux déployer à, à présent. Je pense que cette quête identitaire, elle peut être menée que dans la joie et euh, moyennant un humour féroce hein, contre cette espèce de totalisme, total, totalitarisme pardon, doux qui s'installe euh, sous nos yeux, qui prend des noms assez séduisants, euh, j'en citerai quelques-uns après, et qui sont, et, et, et totalitarisme dans les métastases, pour moi, sont ces nouvelles formes de sacralité euh, sans Dieu, ces formes de sacralité à basse calorie, euh, des nouveaux interdits alimentaires, par exemple. Enfin bon, voilà, on, on, on va, on, je vais aussi m'attendre là-dessus euh, après. Peut-être que certains d'entre vous, je pense que ce n'est pas beaucoup le cas, mais ont eu l'occasion de lire euh, mon essai, ou du moins la, la recension qui en a été faite dans le magazine Éléments sous la plume de, de David Lépé. Et si tel est le cas, bah peut-être que ça peut vous surprendre que ce qui a été l'élément déclencheur dans l'écriture, je vais le tenir parce que je ne vais pas y arriver, j'ai déjà un torticolis, ça ne va pas le faire, <rire> mais ça peut peut-être vous surprendre que je mobilise cet idéal d'un combat qui est mené dans la joie, qui est mené dans l'humour, dans une certaine forme de, de, de légèreté aussi euh, alors qu'en fait j'ai décidé de me lancer dans le combat des idées après avoir vu une, vi après avoir vu, pardon, une vidéo où on voyait des pasteurs dans ma région donc, euh, qui euh, en gros jouaient comme des gamins ou qui s'agitaient comme, le, comme euh, la, la description que Nietzsche dans le prologue du Zarathustra fait quand il parle du, du dernier homme euh, qu'il qui compare à un, à un puceron. Alors je vais vous expliquer un peu cette, cette scène. On était en 2018. Et l'église réformée, qui est l'église principale, l'église étatique de ma région, présentait, euh, cette église présentait ces nouveaux ministres, donc ces nouveaux pasteurs, qui venaient d'être installés, et on les voyait sous la forme d'une joyeuse bande d'enfants, euh, plus ou moins euh, enfin, attardés, quoi. Euh, qui, <rire> ce qu'ils ne sont pas, hein, c'est ça qui est désolant, c'est que c'est par ailleurs des gens, pour certains, qui sont tout à fait intéressants, tout à fait intelligents, etc. La question, c'est la question de la mise en scène. C'est pourquoi on va vendre des gens, pourquoi on va vendre une fois, en ayant l'air, on d'avoir l'air le plus débile possible c'est ça la question euh, sous-jacente et euh, et donc on les voyait qui descendaient de toboggan on les voyait qui jetait des bulles de savon vous savez comme les enfants font enfin les miens le font plus hein, le plus petit à 5 ans mais enfin, ça, je crois que ça fait belle lurette qu'il arrêté ça Mais enfin oui jetaient des bulles en l'air puis s'extasiaient c'était très bien il jouait à s'asperger aussi près de près de près de fontaine enfin voilà c'était une mise en scène qui était qui était vide euh, euh, c'était une, une mise en scène aussi euh, qui, qui se déroulait sur un fond musical de pop anglaise euh, avec des paroles complètement creuses. Enfin, euh, je, enfin, les Beatles c'était plus profond, quoi, si vous voulez. Donc c'était, c'était, quand même, c'était quand même assez difficilement supportable, même pour quelqu'un qui n'est pas de, de cette de cette confession. Et ça, je vais, je vais y revenir. Euh, dans mon premier bouquin, j'écris ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors je vais je vais me citer mais brièvement parce que c'est un peu euh, euh, enfin faut avoir un peu le melon pour faire ça puis hein, on, on essaye d'être un peu on d'être un peu humble chez nous ça c'est le c'est peut-être le tempérament protestant je sais pas mais <rire> Mais dans mon bouquin, je parle de ce que j'ai ressenti, ressenti à ce moment et j'évoque, je cite, « la sensation diffuse que pour paraître jeune et sympa, certaines communautés chrétiennes de mon temps prennent parfois le risque de sortir de leur mission de transmission, laquelle se trouve au cœur de mes préoccupations philosophiques et humaines, renoncer à la verticalité, en quelque sorte, quitte à ne bientôt plus former qu'une multitude de petits clubs où l'on peut danser et sourire entre convaincus, passant d'une lecture sur la vie intestinale à une tisane ayurvédique beaucoup de gentillesse et de douceur mise au service de pas grand chose, malheureusement. Alors je suis désolé, on reste un peu dans le registre des intestins hein, euh, qui, est, qui était... mais comme je n'ai pas de formation biologiste, de, de, bio, de biologiste, je ne vais, vais pas aller plus loin euh, là-dessus. Par contre, une question que vous, vous pouvez sans doute vous poser, c'est pourquoi un, un gars qui est catholique, en fait, il, en a, il se soucie de ce que fait l'institution concurrente, à la rigueur, je devrais être réjoui qu'il fasse, qu fasse n'importe quoi. Et euh, Bon, J'entends hein, cette, cette objection, mais en fait elle, le problème c'est que ce refus de, de la maturité, parce que c'est ça dont il s'agit à mon avis, cette volonté de se montrer euh, cool, euh, hein, parce qu'il faut être communiqué selon les codes libéraux, les codes du capitalisme, euh, c'est... Comment dire, c est, c est, ce choix de s'interdire, de transmettre euh, quelque vérité que ce soit, euh, je crains qu'elle frappe autant le catholicisme, le catholicisme pardon, que euh, nos frères protestants. Euh, j'en montre dix, différents exemples dans mon, dans mon livre, euh, mais j'en vais en évoquais un, qui est euh, l'exemple désolant d'un prêtre, qui lui était français, et euh, ce bonhomme euh, intervenait dans des vidéos et il euh, y a ce moment, c'est une vidéo YouTube. Il hein, n'y avait pas encore TikTok et ces trucs-là. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il a déjà perdu face à ça. Euh, c'était un chevauchevelon, d'ailleurs. Et, euh, et c'était une intervention sur la sexualité. Bon, sujet un peu épineux. Il faut montrer vis-à-vis -vis du monde extérieur qu'on n'est pas si coincé, etc. Bon, et ce, et ce, ce prêtre dit, je cite "Non, mais l'Église, elle est comme toi. Alors, il n'y a juste pas frère au milieu. Mais enfin, l'Église, elle est comme toi. L'Église, elle kiffe le sexe." Alors, bon, il y, y a deux problèmes. Il y a déjà un problème grammatical, il y a ce redoublement infantile du sujet. Hein. L'église, elle est comme toi, l'église, elle kiffe le sexe. Bon. Et puis, le plus gros des problèmes, pour moi, euh, on peut discuter du fond, mais sur le plan formel, sur le plan esthétique, c'est qu'en en fait, on est en train de vous interdire le latin. Euh, bah, on, vous avez tous vu les décisions qui sont tombées euh, ces derniers temps. On est en train de dire que oui, non, le latin, il faut faire gaffe, attention. Euh, par contre, on remplace le français par l'arabe. Euh, ou par la neuve langue. Et, et ça, c'est... J'entends ça, et, et, et, enfin, ça appel à la révolte. Même quand on n'est pas inséré, quand on n'est quand on pas encore, j'ai envie de dire pas encore, dans un cadre, euh, cadre tradit, euh, j'entends il, il y a un moment où on se dit non mais là il y a quelque chose qui joue plus, quoi. il faut euh, peut-être pas prendre les armes, quoi, mais enfin, il y a une, du moins une révolte intellectuelle qui est, qui est nécessaire. J'ai employé, il y a peut-être deux minutes, un terme qui a peut-être fait bondir quelques personnes dans la salle, mais, mais vous êtes tous très polis, donc je n'ai rien vu. C'était le mot « frère » à propos de personnes qui étaient issues d'autres confessions. Et c'est un mot, je sais, c'est un mot qui peut choquer certaines personnes, mais c'est un mot que je pèse soigneusement. C'est-à-dire que dans la région dont je viens, et je pense que ce sera le cas dans beaucoup de régions, ce sera aussi le cas aux États-Unis bientôt, le combat central qu'on doit mener en tant que parents, en tant que futurs parents, en tant qu'Européens. C'est un combat contre le nihilisme. Et je ne crois pas que ce combat puisse être mené à l'écart d'une union saine, d'une union entre combattants, euh, euh, d'une confession... Euh, euh, à et c'est là, là où j'en reviens, cette, cette notion que j'évoquais au début de la, locu de la locution, c'est cette notion de de, de, de combat, une notion qui n'est pas de moi, c'est une notion de Dreher, hein, encore une fois, allez lire euh, Dreher. Donc, vous savez certainement que le Concile Vatican II, dans les années 60, a favorisé l'émergence d'un sentiment d'unité, enfin, a voulu favoriser l'émergence d'un sentiment d'unité entre chrétiens, a engagé un dialogue qui aujourd'hui s'étend à peu près à toutes les religions, sauf, j'ai envie de dire, sauf aux catholiques qui ont le souci de préserver de mille ans d'identité et de tradition. Et, et ma, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, Face, au, face à tous les effondrements qui sont en cours, ces effondrements, ils sont anthropologiques, ils sont écologiques, ils sont philosophiques, et surtout face à l'emprise croissante de la technique, sur laquelle je vais venir un peu plus tard, eh bien je pense qu'il faut davantage chercher ce qui nous unit avec des gens issus d'autres horizons chrétiens que ce qui nous divise. J'ai vu avec plaisir qu'il y avait des livres de Jacques Ellul, qui était un, un protestant, un, un, un chrétien anarchiste, protestant, euh, qui, qui était en vente à la librairie. Je vous encourage aussi à aller les, à aller les chercher. Euh, bah, si vous voulez, Jacques Ellul ou C.S. Lewis, dans, sa, dans, son, dans, dans son refus de l'abolition de l'homme, bah, ils ont peut-être un peu plus à vous apporter qu'un youtubeur euh, euh, qui, qui, qui boit des bières. Et, et, enfin, non, c'est très bien de boire des bières, mais... Euh, Qu'un qu qu qu youtubeur qui lit pas de livre, si vous voulez, euh, y, y, soyez curieux, ne vous s, s, euh, gardez en tête quel est le, le centre de votre combat, quel est le centre de votre identité, mais soyez curieux, allez chercher ailleurs. Il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent largement plus vous aider que des opportunistes qui vont surfer sur une, une vague cateau euh, bourrine, euh, qui, qui est peut-être pas. Euh, et qui est peut-être pas, qui est peut-être pas la plus intéressante. Aussi en France, euh, la réalité sociologique de votre milieu fait que vous devrez, vous devrez travailler avec des gens qui sont plutôt de sensibilité païenne. Et, euh, et je pense que pour autant qu'ils soient sensibles à, à l'héritage, du moins à l'héritage historique européen, euh, ce qui généralement est le cas, euh, bah j'aurais aussi tendance à vous inviter à chercher la, la fraternité avec eux. Voilà. Euh, en résumé, aujourd'hui, dans la région Auchville, le catholicisme, c'est un club de gauche. Euh, et les, les, les chrétiens qui sont un peu, encore un peu confessants, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la déstructuration de la société. La, la déstructuration, c'est le gamin de 3 ans à qui on n'a pas donné un nom parce que non, non, il sera non binaire. C'est les gamins de 8 ans qu'on encourage à changer de sexe. Enfin, c'est tout ce délire-là. Hein. C'est cette marchandisation des corps, de la vie, etc. Enfin bon, les gens qui s'opposent à ce grand délire, euh, eh bien, euh, mes alliés, nos alliés, euh, chez moi, ma foi, c'est plutôt des gens... Euh, c'est soit des gens euh, tradis, mais je les trouve, euh, ils sont malheureusement pas très proches d'où je vis. Enfin, je, je suis un peu paresseux en voiture aussi. Euh, mais c'est aussi et surtout, euh, en termes de proximité géographique, euh, des évangéliques. Voilà. J'arrête avec l'ecumenisme, c'est promis, euh, euh, parce qu'en fait, dans l'ecumenisme de combat, il y a mais il y a aussi combat. Euh, et donc, pas, bon, cet accent mis sur le combat, ce n'est pas une, une, un truc qui, me, qui est tombé du ciel euh, ce matin en, en me levant parce qu'il faisait trop froid dans ma chambre. Euh, ça, se trouve, ça se trouve dans le livre de Job, déjà. Hein. Le livre de Job dit « La vie de l'homme est un combat et ses jours sur terre sont ceux d'un mercenaire ». Enfin, je cite ça. Il enfin, y a peut-être quelqu'un de plus autorisé. Je regarde s'il y a... J'ai capté un sourire plutôt, plutôt bienveillant, donc je pense que je ne me suis pas trop, compl, pas trop planté. Mais enfin, le point que je, que je veux vous faire passer, c'est que c'est en tant que combattant que le chrétien est apte à l'amour. Et euh, c'est une notion qui est vraiment importante, parce qu'on fait, on fait face aujourd'hui à la diffusion d'un christianisme qui est tiède, et, euh, qui est dévirilisé, et qui passe un peu par cette image du, du chrétien qui est végane, qui est morbide, euh, qui met des sarouels euh, ou des pentacours, et... Euh, et ça, c'est pas possible. Dans, dans « les, dans les grands cimetières sous la lune », un livre euh, de Bernanos euh, qui, euh, qui a pu choquer beaucoup de gens qui ont une sensibilité assez proche de la vôtre, euh, Bernanos parle aussi, pour désigner ses, ceux, ceux qui allaient devenir ces chrétiens, il parle de petits cornichons sans sève qui sont élevés en pot à l'abri du vent. Bah, c'est pas mal, c'est un peu ça. C est, c est des, on ne se confronte pas, on essaye d'être gentil, de passer, de passer un peu entre les gouttes. Voilà. Donc la, la religion tiède, l'optimisme mièvre, la recherche constante du plus petit dé dénominateur commun, en fait, toutes ces dérives qui sont censées permettre le dialogue, eh bien, moi, je crois qu'elles engendrent surtout de la sécheresse et de la division. Et une des hypothèses que je formule dans, le, dans mon prochain livre, alors là je ne suis pas en mode auto promo parce qu'il n'est pas encore sorti, <rire> c'est que je crois qu'on trouverait certainement bien des chrétiens à distancier qu'un retour à la messe tenterait si on leur vendait un Christ au physique de charpentier, et un peu autre chose qu'un décalque de hippie qui va chercher son jus de goyave équitable dans une épicerie bio, qui a, qui a été mis sur pied à l'issue d'une campagne de crowdfunding. Enfin, voilà, euh, notre, notre, notre, notre religion, c'est pas ça. C'est pas... Euh, ce n'est pas, pas ce côté tiède et chiant. Quoi. Enfin, il faut sortir, de, il faut sortir de, de tout ça. Donc voilà, euh, le combat. Pour résumer un peu tout, cette, tout ce passage, je vais vous faire un slogan. Et, euh, en fait, il est assez simple. Est, vous êtes catholique, c'est très bien. Maintenant, faites de l'anglaise, faites de la boxe. Allez-y. Il euh, y a un autre, un autre combat que j'ai envie de, de vous inviter à, à mener. C'est un combat pour retrouver la juste place du corps. Euh, pour, euh, pour sa revalorisation dans ses limites euh, naturelles. Euh, mon hypothèse, c'est qu'il y a une métamorphose du sacré qui a déplacé les anciennes règles de pureté. Euh, vous savez que l'Ancien Testament est saturé de règles de pureté, de ce qu'on peut bouffer ou pas. Euh, mon hypothèse, c'est que, que cette métamorphose du sacré à, à déplacer ces règles vers quelque chose, vers un rejet qui, à mon sens, n'est pas chrétien, euh, de la dimension physique de l'existence. Ce que je... Ce... Ce qu'il faut garder en tête, à mon avis, c'est que l'expérience le, de la corporealité, le goût des plaisirs de la vie, dans mon bouquin je parle de bière à peu près de la première à la dernière page, parce que c'est comme une très bonne raison d'être en vie, de boire des bières aussi. Euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut aussi, euh, ces plaisirs, ils ont aussi un sens. Euh, ce que je veux dire, c'est que l'expérience euh, des plaisirs aussi de la vie et cette expérience a quand même été jugée suffisamment digne par le Sauveur par le Christ pour qu'il souhaite les partager avec nous il a expérimenté les douleurs et peut-être plus, plus que nos propres douleurs de, de l'expérience humaine mais il en a aussi expérimenté les joies la chose est, la chose est tellement évidente que j'ai le sentiment que parfois elle, elle paraît anodine mais lorsqu'on Lorsqu'on lorsqu on, on célèbre une messe, on célèbre un repas. C'est un repas symbolique, mais c'est un repas. Euh, et et, et, et ce n'est pas rien. C est, c est, on, on, se laisser mourir de faim, se, la discipline, le, tout ça... Tout ça, ça, ça forme des saints, mais on n'est peut-être pas, peut pas tous appelés à être des grands saints. Enfin, en tout cas, je crois avoir euh, l'humilité, disons, de penser que dans mon cas, c'est mal barré. Voilà. Cette, cette revalorisation du corps, hein, euh, elle, elle sera peut-être importante dans votre parcours. Est-ce qu'il y en a qui font des études, des études de philo ici Je suis vraiment le, le dernier membre d'une espèce en voie de disparition. <rire> L'année prochaine, je ferai une, une conférence sur les dinosaures, comme ça. Je... <rire> oh, bon, voilà, alors je parle pour le, je parle pour le dernier survivant, mais euh, peut-être qu'à la sortie d'un cours de philo, enfin moi c'est un, un truc qui m'arrive assez souvent, c'était de tomber nez à nez sur un petit Nietzscheen de 35 kg, blafard, euh, la plupart du temps végétarien qui me reprochait de confesser une foi qui méprise la vie. Et euh, bon, euh, moi, mon, mon, mon opinion, c'est que si vous avez une présence physique qui est suffisamment convaincante, je veux dire, si vous avez la classe, hein, je ne euh, je, je, je dis pas que vous devez avoir des trapèzes qui montent jusqu'aux oreilles, euh, avoir, euh, passer 300 kilos à développer coucher, peut-être, euh, du reste, je ne parle, parle pas que pour les messieurs ici, enfin, l'apparence physique euh, se déploie peut-être un peu différemment euh, euh, chez nos sœurs. Hein. Mais enfin, euh, si vous avez une présence physique qui est suffisamment convaincante, si vous ne crachez pas vos poumons quand vous avez fait trois marches d'escalier, et... Euh, et de manière générale, si vous, développez une, si vous dégagez une certaine harmonie, j'aurais envie, envie de parler de l'intériorisation d'un ordre qui existe dans l'univers. Euh, ben bref, si vous avez tout ça, euh, ben le petit Nietzschéen, il aura de la peine à gagner le, le débat d'idées contre, contre vous. Euh, moi, j'ai des amis que j'ai amenés au catholicisme quand j'étais étudiant. Euh, pas euh, avec des grands discours, pas en parlant des auteurs euh, qui me, qui m'habitent, euh, mais simplement les emmenant à la muscu. Euh, se dire se dire euh, oui je méprise la vie, ben voilà combien tu prends au développé couché, euh, voilà euh, ben, reviens de dire que je méprise la vie quand euh, quand tu seras un peu plus en forme mon copain, voilà. <rire> Et en fait, euh, voilà, quand quelqu'un me demandait comment je pouvais être chrétien, ben moi j'ai toujours eu la, la, le sentiment que la meilleure réponse était d'aller faire des squats avec lui. Enfin, euh, C'était de, de se dire, il ben, euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'erreurs dans le nichéisme, on a vraiment beaucoup, mais il y a une vérité, c'est le vitalisme. C est, c est, et ce, ce, ce vitalisme, ce, cette vie perçue comme un élan, comme un désir, comme, comme l'expression d'une volonté... Euh, « Baptisons-la », enfin j'entends euh, « vivons-la en tant que catholiques »,« ayons de la langue »,« donnons n'a euh, euh, euh, on, on pas, Il n'y a, a pas de raison qu'on tire la gueule, quoi. on doit faire envie, on doit sentir bon. Hein. Euh, je crois qu'il y a une phrase comme ça dans, dans l'évangile. Alors si vous êtes, bon, si vous êtes réunis euh, ici cette, cette semaine, c'est que vous êtes tous animés euh, d'un désir de, de reconquête. Alors bon, vous avez compris que j'en partage pour des raisons euh, sociologiques, j'en partage peut-être pas forcément tous les contours, mais il y a quelque chose que je vois d'un très très bon oeil, c'est la dimension physique, sportive, euh, qui, est, qui est au menu. Moi c'est vrai que voir 200 personnes qui font, qui font euh, du Muay Thai, bon j'aurais préféré de l'anglaise, mais enfin, personne n'est parfait, mais, <rire> mais voir, voir 200 personnes qui font, du, qui font du Muay Thai hier, ben... Euh, c'est quand même un peu plus séduisant que de voir des gens qui jettent des bulles en l'air. Enfin, euh, J'ai l'impression que ça mène un peu plus loin et il euh, bah y a un livre qui est sorti, il y a, je crois que c'était l'année passée qui s'appelle La planète catholique, c'est un livre de Jean-Robert Pitt, enfin j'espère que j'écorche pas son nom, hein, je cite de, de tête, mais enfin il cite l'exemple d'un club de boxe catholique euh, et les, dont les membres sortaient de la messe et, et se faisaient emmerder par des militants laïcs qui faisaient le cri du corbeau enfin, etc, et bon les mecs leur cassent la gueule, et, en disant oui, bah écoutez, oui les martyrs c'est une partie importante de notre identité, mais enfin maintenant on fait aussi de la boxe les gars, et bon voilà, c'est un Esprit un, esprit un peu... C'est un esprit que je trouve assez français, en fait. Euh, mais c'est un esprit un peu populaire, un peu gouailleur, comme ça, j'aime assez bien. Euh, je pense que c'est quelque chose... Il enfin, y, y, y a quelque chose dont il faut s'inspirer, ici. Euh, et, et bon, euh, que les dames de l'Assemblée me, me pardonnent, mais... Euh, J'ai un petit écart, mais euh, moi, j'aimerais bien appeler les, les garçons qui sont, qui sont réunis ici à, à voilà, assumer pleinement cette dimension virile de l'existence, ça passe par l'exercice physique, ça passe par la côte de bœuf, très important la côte de bœuf, et ça passe aussi par, un, par une maîtrise, par un goût maîtrisé, j'ai envie de dire, des, des, des plaisirs de la table. C'est pas toute notre réalité, ça s'arrête pas là, mais ça en fait partie. Euh, le, déjà, chez, déjà, chez, déjà chez les auteurs antiques, il y a l'idée que certains plaisirs, euh, j'ai envie de dire élémentaires, des plaisirs qui ne nous amènent peut-être pas très haut, euh, en eux-mêmes font partie d'une gradation, constituent, enfin, s'insèrent dans un ordre du monde, pour parler un vocabulaire thomiste. Vous aurez compris, pour moi, on ne dira jamais à quel point est important de faire envie. Et euh, je pense qu'en manquant de tenue, en allant à la messe, ça c'est une, une réalité que je vois vraiment. Hein, c'est des gens qui vont à la messe avec les doigts de pied apparents, euh, ou en pantacourt. Vous voyez ce que c'est des pantacourts C'est hein, c'est pas un helvétisme. Euh, on voit des gens en sandales. Euh, comment Exactement, c'est pas un helvétisme, c'est une faute de goût, goût euh, soulevée. Fort bien, notre camarade. Bref, euh, je pense que souvent, les gens qui font ça, en fait, ils ouvrent la porte aux contempteurs du corps. Je pense qu'en se mettant pas bien, en se présentant pas bien, en dégageant pas la classe, bah finalement, on, on, on donne des gages à ces gens qui nous reprochent de, de, de, mé de mépriser le corps, de mépriser la vie, et en un mode mépriser la beauté, quoi. Euh, vous savez certainement que dans son histoire euh, l'église a souvent dû faire face à des gens euh, qui, qui niaient, euh, qui prônaient le rejet du corps, le rejet d'engendrer tout bêtement hein, euh, euh, prônaient un large suicide social euh, euh, nous parlaient de ce monde comme effectivement étant non seulement le monde de la chute mais également un monde mauvais euh, et, euh, et et enfin et, et, et, et, et, comment dire euh, moi, je vous parlais au début du fait qu'une grande partie des gens que je vois dans la paroisse que, dont, dont je suis fidèle sont issus de l'immigration. Et, euh, et l'honnêteté nous oblige à faire un constat, c'est que ces fidèles-là, ils ne viennent pas en pont à cour ils ne viennent pas en sandales, ils arrivent pas une demi-heure après le début de la messe, salut ouais, les gamins, le foot, ta ta ta, enfin, ils ne font pas ces conneries-là, ils ont le sens du sacré, c'est nous qui l'avons perdu. Alors... Euh, euh, je suis pas euh, euh, comment dire. Enfin, euh, déjà j'aimerais quand même que vous compreniez quel est le degré de d'élabrement hein, euh, du, du, du de la réalité du catholicisme progressiste dans certains cadres. Euh, et, mais j'aimerais aussi, euh, j'aimerais aussi quand même euh, mettre un petit bémol à ça, c'est que je suis pas, qu des... pas en train de vous dire que il faut que des, je suis pas en train de vous dire que l'immigration extra-européenne doit nous régénérer vous savez c'est un peu c'est un peu le discours qu'on voit partout hein. aujourd'hui euh, je, ben, je sais pas il y a une il y a eu un remake de d'un film avec Arsène, sur Arsène Lupin qui était joué par Omar Sy il n'y a pas longtemps et là vous avez euh, libé enfin je sais pas enfin voilà euh, vos médias euh, qui disent euh, Omar Sy régénère le mythe d'Arsène Lupin euh, en creux il y a aussi ce message euh, avec ce film euh, qui s'appelait So à de ma part je l'ai pas vu parce que j'ai une certaine hygiène mentale euh, ce film qui s'appelait Intouchable », euh, euh, où en gros on a, un, enfin j'ai pas vu le film donc je suis pas en train de vous le spoiler mais en gros on a un mec qui va crever, qui est en chaise roulante, ça se passe pas bien tout ça et puis enfin j'imagine qu'il vit les derniers moments de sa vie, enfin il, il est régénéré par le par l'aide du domestique africain, enfin je crois que je crois que c'est un peu ça le, je crois que c'est un peu ça le le, le topo. Euh, bon tout ça euh, moi, ça m'emmerde un peu. Enfin, je, je pense qu'on a des solutions en nous. On a, nous. On, on a 2000 ans d'histoire chrétienne. On a on a Aristote, on a Platon. Enfin, il y a des gens aussi avant ça. Euh, on, on a des solutions en nous. On a un patrimoine. On peut trouver des solutions chez nous. Mais euh, j'aimerais quand même vous inviter à être ouvert à la gratitude vis-à-vis -vis de personnes qui euh, ne viennent pas des mêmes horizons que nous. Euh, euh, ne, ne, sont peut-être, j'en sais rien, rwandais, enfin, euh, mais qui sont ouverts à la beauté. Et euh, si vous voulez, enfin, pour résumer ça d'une phrase, moi, entre un, entre, un, entre un évêque allemand qui me dit Ouais, ouais, la PMA, c'est super, euh, faut y aller, et le cardinal Sarah, ben mon choix, il est quand même assez vite fait. Enfin, euh, il dépasse largement les questions qui sont liées à, à la couleur de, de mon épiderme. Euh. Je vais peut-être passer sur le passage, enfin sur le, le, le, le point suivant. Euh, mais enfin, mon, mon avertissement, euh, si je peux me permettre de vous donner un avertissement, c'est ça. C'est ne vous accommodez jamais, euh, ne, fait, ne composez jamais avec la laideur. Refusez toujours la laideur. La laideur, ce qui avilie, ce qui, ce qui pollue l'âme, euh, ne composez jamais avec ça. Ne quittez jamais la recherche de l'harmonie la recherche de l'inscription dans l'ordre du monde, la recherche des vieilles pierres aussi. Il y, a, il y a eu un bouquin qui est sorti il y a quelques années, un bouquin qui s'appelait « Identitaire, le mauvais génie du christianisme », un bouquin de d'Hervan Lemoredecq, qui a, été invité, euh, qui a été invité à parler ici, comme, euh, comme ça a été mon cas, et qui a refusé parce qu'il y a des gens avec lesquels on ne parle pas. Ben non, c'est de la connerie, on parle, on parle avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit dans son bouquin Qu'est-ce qu'il reproche aux identitaires Il parle d'une quête absurde, enfin alors là je cite complètement, euh, euh, je, je suis totalement de tête et après trois hein, Mais euh, mais il parle d'une quête... Euh, d'une quête absurde ou chimérique peut-être euh, d'une continuité entre le paganisme et le christianisme. Mais c'est une réalité. Les, les, les, même nos temples protestants, chez nous, sont construits fréquemment sur des bases païennes. Euh, Notre-Dame est construite sur des bases païennes. La continuité, elle existe. Si on vous dit euh, oh non, fuyez les belles, fuyez les vieilles pierres, c'est super. Vous pouvez pratiquer votre religion dans un hangar avec de la pop. Non, c'est pas vrai. Euh, enfin, vous pouvez, mais je pense que ça va pas vous emmener. Ça va malheureusement pas vous emmener euh, très très loin. Euh, ce qui nous inscrit dans notre horizon européen, c'est la recherche de la beauté, c'est la recherche de l'harmonie, c'est la, la, la, la recherche aussi de la juste place euh, euh, des euh, de, de l'homme et de la femme qui sont amenés aussi à porter des sensibilités différentes dans le monde. Euh, laissez pas faire ce discours d'indifférenciation, ce discours où euh, un gars a gagné un prix à Genève, euh, donc euh, pour simplifier les problèmes d'écriture épicène et d'écriture inclusive, etc., le mec a inventé un nouvel alphabet. Bon, l'alphabet fait 66 lettres, hein. <rire> Alors, donc, 66 lettres, par contre, c'est les mêmes mots pour désigner le père, la mère, l'homme, la femme, euh, le fils, la fille, euh, parce, que, parce que, évidemment, c'est très discriminant et pas bien du tout, qu'on considère que c'est pas la même chose d'être un petit garçon ou une petite fille. Non, c'est différentes formes de dignité complémentaires, euh, mais cette indifférenciation-là, le combat commence par là. Euh, voilà, c'est... Accepter peut-être d'être ridiculisé, peut accepter d'être regardé peut-être comme des Indiens, euh, mais accepter jamais d'être ridicule. Euh, si vous, vous avez conscience d'être beau, enfin beau on s'entend, hein, je ne pense pas être très très beau, mais euh, enfin, voilà, mais... Euh, <rire> Mais, mais j'entends, euh, faites de votre mieux, euh, si vous voulez. Euh, fait, fait, faites ce que vous pouvez, quoi. <rire> essayez d'être digne, essayez d'être un peu... Enfin, euh, voilà, quoi. Faites envie vie, et puis sentez bon. Euh, sentez bon, c'est important. Euh, même Nietzsche, qui, qui était quand même un, un sacré dégénéré, euh, bon, il était malade, hein, le, le pauvre. Mais enfin, il sentait très bon, euh, Nietzsche. Les, les, tous les biographes disent, euh, oui, non, mais Nietzsche était de compagnie agréable et sentait très bon. Bon, ben, voilà, je pense qu'il faut il faut lui laisser il faut lui laisser, il faut lui laisser cette cette cette force là voilà j'ai abordé diverses questions qui sont liées au corps qui sont liées au sport à la gastronomie européenne. Bon d'ailleurs, là, je vais faire une petite incise, mais c'est vraiment juste pour le plaisir. Il y a quelques années, je ne sais plus quel milieu, enfin en France, menait cette bataille-là, mais enfin, Quick, qui fait du fast-food. Enfin, moi, j'ai pas saché moi, grâce à Dieu. Mais enfin, Quick voulait vous vendre de la viande halal. Et il y a des gens pour qui c'est un combat identitaire hyper important qu'on qu'on ne vende pas de la viande halal chez Quick. Non, le combat identitaire, c'est de ne pas les bouffer chez Quick. Enfin, euh, c'est bouffer des andouillettes, quoi, les gars. Enfin, c'est... Euh, Enfin, c est, c est se battre contre, euh, contre l'islamisation d'une américanisation, on s'en fout. Euh, Ce n'est pas un combat, ça ne vaut pas la peine. Euh, donc, redécouvrez aussi votre patrimoine. Hein. L'enracinement, c'est aussi ça. C'est savoir faire une blanquette de veau, c'est euh, des tripes à la mode de, de camp. Enfin, voilà. euh, mais bon, ça, je n'ai peut-être pas forcément besoin de vous le dire, parce que jusque-là, je dois dire que d'un point de vue euh, gastronomique, on est, on, est assez bien, euh, on est assez bien traité. Enfin, voilà, c'est plus sympa que le sandwich à SNC. Voilà. <rire> euh, je vais être un tout petit peu plus euh, sérieux, euh, puisque j'aimerais vous parler des, des combats de, de demain. Et je veux vous parler de celui qui me semble le plus périlleux et le plus fondamental. Euh, C'est aussi une forme de sacralité, de substitution. Et euh, que peut-être la, la, la... comment dire... Euh, et, et, disons qu'elle est d'autant plus centrale dans nos vies que c'est peut-être la dernière qui permet au pouvoir politique tel que euh, vous le subissez, de se justifier. Euh, c'est cette sacralisation de la santé, ou de ce qu'Olivier Ray euh, dont des ouvrages sont également disponibles à la libraire, je ne sais pas où il est libraire, mais je fais vraiment de mon mieux. Hein. Ouais. <rire> mais euh, c'est aussi ce qu'Olivier Ray a, a qualifié d'idolâtrie euh, de la vie. Alors, c'est un terme qui peut surprendre, parce que c'est sûr que d'un point de vue euh, catholique, la vie est sacrée. Euh, c'est ce qu'ils font de la condamnation, de l'euthanasie de l'avortement le, ou le fait tout bête euh, que relevait déjà Chesterton il disait mais euh, en fait il euh, y a bientôt plus que nous qui sommes contents quand il y a des bébés <rire> c'est à dire que euh, si euh, bah, je sais pas si, euh, si, le, si grâce à Dieu je reviens vous voir d'ici 2-3 ans puis que j'ai refait euh, que j'ai un troisième enfant <rire> je regarde ma femme c'est pour ça <rire> Mais si je reviens dans trois ans et que j'ai un troisième enfant, les, les gens euh, certainement, euh, s'ils me reconnaissent, me diront « bravo ». Alors que bah, dans un cadre morbide, écologique, on me dira oh, « mais euh, tu as calculé l'impact écologique de ton gamin, ce euh, sera quoi son émission de CO2 » Alors je ne suis pas en train de dire euh, qu'il n'y a pas un souci écologique, hein, vraiment pas. Mais euh, centralité, centralité de la vie, mais pas idolâtrie de la vie. Euh, et cette idolâtrie de la vie, aujourd'hui, elle passe par, je crois, euh, l'obsession euh, de la santé. Euh, c'est... Euh, bah moi, j'essaye d'avoir un corps assez sain, je m'entraîne, je me maintiens, euh, enfin, je fais ce que je peux euh, pour ne pas être complètement délabré à 40 balais. Mais, enfin, ce n'est pas, pas tout. Euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'existence non plus. Or, euh, j'ai le sentiment qu'avec la multiplication des passes sanitaires, le, le, euh, bah la, cette quête, en fait, du risque zéro, quoi, euh, tout bêtement, bah je crois qu'il y a un délire euh, technique qui se met en place, hein, où la vie n'est pas sacralisée, mais idolâtrée. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas... Le, le grand souci de notre époque, euh, c'est plus de savourer l'expérience humaine, de rendre grâce à un, un créateur pour la, pour la beauté euh, de la création, pour les plaisirs de la vie, euh, et les plaisirs de la table en particulier, euh, mais euh, il s'agit de, de tout abaisser. Euh, je vais prendre un exemple. Il y a une église, c'est une église réformée, mais enfin, ça ne change pas grand-chose à l'affaire parce qu'on a exactement des choses, des, on a le même genre de situation dans des églises catholiques. Je suis rentré récemment dans une église réformée de ma région où il euh, n'y ben, bon, a pas d'eau bénite hein, chez les protestants. Mais enfin, euh, à l'entrée de l'église, là où on aurait, nous, de l'eau bénite, il y avait ce truc là où on a du désinfectant. Enfin, voilà, très bien. Hein, moi, je me désinfecte les mains. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de, pas de problème. Mais enfin, dessous, c'était marqué, euh, lave-toi bien les miens. Euh, pardon, Lave-toi bien les mains, onzième commandement. J'entends. Bon, c'était de l'humour, hein, euh, mais, euh, mais enfin, le problème, c'est que c'est pas très drôle. <rire> et, et je crois que c'est. Enfin, euh, je, crois, je crois que le. Comment dire euh, Enfin, le, la grande erreur de, de, de ces gens qui veulent, qui veulent encore être acceptés, hein, parce qu'il y, y a eu tout ce travail médiatique de dire, euh, vous savez, que dans un, vous vous souvenez peut-être hein, au, au premier temps de l'épidémie on a dit, ah non, non, il y a eu un cluster chez les, chez les, euh, chez, chez les évangéliques euh, c'est parce qu'ils ne respectent rien ils ne font pas gaffe, parce que c'est des obscurantistes etc. Bon, après Paris Match je crois que c'est Paris Match, avait fait un papier qui redressait un peu euh, la réalité, ce qui fait euh, l'honneur de ma profession mais enfin, euh, le point le point, que, le point que je veux, que je veux, sur lequel je veux insister, c'est qu'on ne doit pas laisser euh, des gens... Euh, C'est-à-dire que d'un créateur qui préside à la beauté du monde, on ne doit pas laisser les gens euh, transformer euh, le Père en une espèce de préposé au lavage des mains. Ne euh, laissez pas faire ça. Euh, le, euh, laissez pas la sacralité, euh, laissez pas l'appétit sacré qui nous, qui nous, qui nous occupe. Euh, ne laissez pas ça être contaminé euh, par cette obsession de la, de la santé, de la, de la du, enfin, du lavage de mains, quoi. Et, euh, je crois, enfin je faisais le parallèle. Où je vous disais que c'était une sacralité de, de substitution, une religion de substitution. Euh, euh, je formule l'hypothèse qu'elle a déjà ses prêtres. Euh, ses prêtres, pour moi, c'est ces petits humoristes d'État. Hein, chez vous, ils sont chez quoi France Inter, c'est ça euh, euh, Ils sont végétariens, d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est ces humoristes d'État euh, qui, euh, en fait, vont se foutre de la gueule des gens qui se battent pour garder leurs droits élémentaires, comme de pas balancer un QR code quand ils vont, enfin, pour dire ça va, je ne pas, je suis pas contagieux quand ils vont acheter une tresse, quoi. Euh, ou, ou alors euh, préserver un ersatz de, de secrets, enfin, euh, des, des, des bribes de secrets médicaux. quoi. En fait, tout le travail, tout le travail de, de certains de ces humoristes d'État. Euh, enfin, C'est pas du tout... Euh, L'humoriste était un danger pour le pouvoir, hein, jusqu'à enfin, Coluche, on est certainement mort. Hein. Euh, Aujourd'hui, ce sont des, sont des employés d'État. Ils, ils ils, beaucoup sont là pour vous faire passer un message autoritaire. C'est-à-dire que si vous êtes libre, ah, bah, je vais me foutre de votre gueule, parce que, mon Dieu, quelle idée, euh, des gens libres. Euh, dans, son, dans son bouquin qui s'appelle « La démocratie en, en Amérique », Tocqueville, qui est un libéral mais d'origine aristocratique, euh, avec ce sens hein, aussi de, de, de ce qu'allait devenir l'humanité libérale, euh, parle d'un totalitarisme doux, parle d'un euh, pouvoir d'autant plus total qu'on le sent qu'on le sent qu'on le sent plus. Euh, bah, je pense qu'il a juste pas il a juste pas, eu, il, a juste pas euh, il, il a juste pas anticipé les petits clowns quoi. Il n'a pas anticipé Guillaume Meurice quoi si vous voulez. Mais euh, Enfin, c'est celui qui me vient en tête. Je sais pas, vous en avez peut-être des pires, hein, mais c'est celui qui a passé les, c'est celui qui a passé le, qui a passé les frontières. Là, là où je vis, c'était aussi un humoriste qui avait la, la tâche d'expliquer à, à mon gamin, qui avait 7 ans à ce moment-là, qu'il devait tousser dans son coude quand il allait retourner à l'école à dire que c'était un, euh, un gars qui avait 40 ans, qui, qui avait une salopette. J'ai plus vu de gamin en salopette depuis. Enfin, depuis que j'ai moi-même été gamin, quoi. Et c'était ce bonhomme-là qui devait expliquer à des enfants, euh, oui, oui, la distance sociale, etc. Et le fait que, ce, que tout ce discours, qu'un discours disciplinaire, qu'un discours autoritaire, il soit euh, entre les mains euh, d'humoristes, euh, c'est quelque chose qui doit, ça doit, ça doit, euh, ça doit vous alerter. Ça doit être, euh, il doit y avoir une petite, une petite ampoule au-dessus de votre tête où vous dites, ouh, qu'est-ce qui, qu qui se passe, quoi. Euh, euh, donc voilà euh, je, je, vous ai parlé de, je vous ai parlé de ce délire technique c'est peut-être la notion sur laquelle euh, bah, j'aimerais terminer euh, maintenant avec vous euh, J'aimerais vous lire à, à ce propos un extrait de, de Jacques Ellul, l'auteur dont je vous ai parlé auparavant. J'ai des, des désaccords hein, avec cet auteur, mais dans sa critique de la technique en particulier, sa critique aussi de la société de l'argent, enfin, je, je pense qu'il touche des points qui sont fondamentaux. Euh, il, il, écrit, euh, il écrit ceci, je vais vous le lire, il dit « Toute société sur sa fin, euh, toute société en voie de disparition, nie ses propres valeurs. » Mais cela s'associe à une forme de désagrégation. Voici la singularité de la nôtre, et le point suivant est hyper important, ce nihilisme est associé à la puissance. Il ne présage aucun effondrement, il ne met pas en question les structures de fer de notre économie, ni, notre technique, ni de notre technique, il apparaît comme le double exact, les répliques euh, inverses du, producti du productivisme, de la, de la consommation et de l'efficacité. Là, j'aimerais aussi euh, peut-être vous donner quelques armes. J'ai été communicant, comme l'a dit Victor, euh, auparavant, j'ai été communicant. Alors pas de la police helvétique, je ne suis pas un profil aussi haut de gamme. <rire> j'ai été communicant de la police de la quatrième ville de Suisse. Voilà. Bon. Euh, mais enfin, j'ai fait de la communication et de la communication politique aussi, euh, par ce biais. Et euh, ça fait que euh, j'ai... Euh, euh, pour parler avec Nicolas Gomez Davila, qui est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai non seulement le, le, le flair pour détecter les saloperies, j'ai aussi le palais pour les savourer. Quoi. Et, euh, et si vous voulez, quand, quand vous voyez euh, dans la mise en place de ce délire technique, euh, ça accompagne d'un nouveau langage. Hein. Quand euh, vous entendez parler de mobilité, d'efficience, d'agilité, enfin tout ça, faites gaffe, ça, ça pue. Euh, si on, si, si on vous dit, ouais, c'est une innovation, tu verras, c'est super, c'est plus facile pour payer votre place de parc, c'est pas très bon signe, c'est quand même une nouvelle manière de vous pister. Euh, euh, dans, dans le, euh, notamment dans le monde de, de, de l'entreprise, si on dit oui on va être beaucoup plus agile euh, bon bah, je pense qu'il faut, faut, faut gentiment penser à, à chercher un autre boulot et, euh, et même, même par ce biais là, hein, là encore le vocabulaire du sacré ressurgit je vais vous prendre un exemple tout bête, ah, merde c'est pas la bonne page euh, on, a, on a imprimé juste auparavant euh, mon, mon, mon allocution au cas où mon ordi euh, me lâchait dans les, dans les bras on a affiché ça sur un contrat, alors je ne vais pas donner toutes les données, parce qu'il y a certainement des données personnelles, mais c'est un contrat de Darty. Alors, je ne sais pas ce que fait Darty, je pense qu'ils vendent des ordi, c'est ça Des machines à enfin des choses qui a priori ne sont pas spécialement spirituelles. Quoi. Et ce que je vois, euh, je regardais juste cette, cette, voilà, je qu'elle va au verso de ma, ma feuille, des fois que je me dirais que ce serait plus intéressant que ce que je vous avais à vous raconter, et je vois que la, je vois que la personne qui, qui a signé ce contrat a souscrit au pack sérénité. <rire> Darty vous vend des packs sérénité. Enfin j'entends, est-ce qu'il y a encore besoin de prêtres dans un monde où, où Darty vend un, pa un pack sérénité voilà, faites gaffe à ces trucs-là. Euh, apprenez à rire. Apprenez à rire de toutes ces conneries. En fait, le, le monde dans lequel on vit est tellement ridicule. Quand on vend des machines à laver et qu'on vous vend un pack sérénité, il faut vous marrer. Il faut rire. Euh, mais c'est vraiment fondamental. Il faut vraiment apprendre à, à, à, à déceler quoi, le ridicule de ce truc. Et il faut être impitoyable. Hein. Euh, dans le rire, il faut être impitoyable. À, à la demi-mesure, la, la demi euh, ça ne ça marche, ça marche pas. Bref, on voit que ce grand délire, c'est un délire de puissance, d'efficacité, et on voit aussi euh, bah, que l'humour, je viens de vous le dire, mais aussi que des notions comme la beauté, la poésie, euh, n'ont aucune place euh, en son sein. Et euh, moi, la, au lieu de ça, j'aimerais vous inviter à, à redécouvrir un auteur qui est fondamental, qui est, euh, est peut-être mon... Enfin, de tempérament, je suis peut-être bernanosien, esthétiquement je suis certainement euh, uh, chestertonien, L'obésité en moins. Euh, mais enfin cet auteur c'est Chesterton. Alors pourquoi Chesterton Parce que c'est un auteur, donc c'est un auteur anglais, un auteur catholique, converti, euh, enfin comme moi, enfin, mais le parallèle s'arrête là, euh, du, du, de, du siècle dernier. Et euh, avec, à sa manière, euh, en riant un peu de son physique éléphantesque, euh, de, de son goût euh, démesuré pour la bière, hein, euh, qui, qui à mon avis euh, sera toujours un obstacle à sa canonisation, disons. Mais, <rire> mais enfin, avec son humour, ce bonhomme a su déceler toutes les hérésies du progressisme qui se mettaient en place euh, euh, sous ses yeux. Et il a su les combattre euh, simplement en faisant appel au bon sens. Chesterton est un auteur du bon sens, euh, de l'humour et du bon sens. Alors, je vais vous citer un passage d'un bouquin qui est vraiment pas un de ces bouquins les plus connus. C'est un bouquin qui s'appelle « Le puits et les bas-fonds », qui a été traduit assez récemment, enfin c'est des articles. Et euh, dans ce bouquin, il attaque les gens qui perdent la santé dans l'adoration de la santé. Il parle de gens qui deviennent haineux par adoration de l'amour. La, de et parle de gens épuisés et solennels par l'idolâtrie du sport. Euh, il parle aussi de, de certains cas étrange, étrangement, enfin, de personnes dans certains cas étrangement morbides, des personnes étrangement morbides et injectées d'horreur par, par la perversion par la perception, pardon, d'une légitime sympathie pour les animaux. Donc il y, y, y a 100 ans, ce mec euh, voit le, enfin, ce qui va devenir le véganisme, voit ce qui va devenir le, le culte de la salle de muscu, où on, on va se mettre de la testostérone pour, pour passer 400 ans au développé couché, quitte à ne pas pouvoir faire des gamins 5 ans plus tard. Euh, tout ça, il le sent euh, il le sent y a 100 ans. Et qu'est-ce qu'il nous propose Et en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie de vous proposer à travers l'évocation de cette, de, cette, de cette figure Eh bien, il vous propose un christianisme enraciné, un christianisme qui vient de la terre et qui, à certains égards, est assez proche du christianisme que propose aussi Gustave Thibon, qui est aussi un auteur que vous devrez, enfin, je pense, que vous devrez aborder. Euh... Il propose un christianisme qui a su faire perdurer les aspects saints du paganisme et les baptiser même à travers le thomisme. Il propose un christianisme où on est plus joyeux, un christianisme où on est plus féroce aussi. Où on est plus excessif. Bon, vous avez compris que je ne suis pas forcément le mec le plus mesuré et, euh, du monde. Mais on est aussi plus excessif que nos adversaires parce qu'on n'a pas peur. On, on y va, on est marrant, on s'en fout. Quoi. On, on, on franchit, on passe la ligne. Quoi. Euh, la Bible dit que Dieu vomit les tièdes. Hein. Peut-être que vous connaissez ce, euh, ce, ce, ce passage. Euh et ce que je crois, que c'est si la manière dont nous, on veut mener une quête identitaire, ou si vous voulez refaire un peuple pour parler un langage qui est peut-être plus, plus le, le, le vôtre, euh, ben vous aurez compris que euh, y a des, ça prend des contours divers. Vous aurez compris que la lutte contre le nihilisme, elle m'obsède largement plus que la question de savoir quelle est la couleur de peau de, de mon voisin. Euh, euh, ce qui ce qui n'empêche pas d'avoir des vues politiques hein. là je vous parle sur un rapport humain de, de mahomme euh, mais ce que je veux vous dire c'est que par delà ces différences euh, qui fondent pas la supériorité morale hein, euh, les, et je pense que c'est la grandeur de cette organisation euh, que d'avoir invité un bonhomme comme moi euh, en ayant c'est à dire quelqu'un qui n'épouse pas forcément tout, tout votre combat quoi euh, eh bien, je pense qu'aucune victoire dans cette quête n'est possible tant qu'on n'apprend pas de nouveau à faire en vie. Et je vais vous prendre un dernier exemple, parce que j'ai quand même ma femme qui s'est tapé 10 heures, 10 heures de train pour venir m'écouter ça. Euh, C'est Parfois on va vous accuser, euh, vous n'êtes pas libertin. Hein, euh, vous êtes monogame. Euh, quand même, passer sa vie avec un seul partenaire, euh, tu as 45 ans, tu as fait du blé, il euh, y a des petites qui ont 22 ans, euh, pourquoi tu vas pas, etc. Euh, bon, euh, tout, tout ce truc-là. Comment on répond à ça Est-ce que euh, quand on est un, on est un, un homme de Dieu, euh, certainement qu'on peut répondre à travers une pastorale, à travers des homélies, enfin, je ne bon, sais pas, je, je ne le suis pas M moi, ce que je crois, je crois à l'exemplarité. Euh, ça fait 20 ans, bientôt, que je suis avec ma femme. J'ai bon espoir euh, de croire qu'on est tous les deux encore heureux. <rire> pas, pas uniquement grâce à nos qualités, mais surtout, avant tout, et surtout grâce à Dieu. Mais si vous voulez, quand, si un partouzeur triste vient me dire euh, « Ouais, quand même, la monogamie, ça a l'air chiant bah, », moi, j'ai juste, juste envie que ma femme me fasse un sourire, j'ai juste envie de lui faire un sourire, parce que la meilleure, de, la meilleure des réponses, ça sera toujours d'assumer notre part de sensibilité, d'assumer notre part de recherche de la poésie et d'assumer aussi la, la joie de cheminer à deux. Euh, donc euh, voilà, je voulais. Enfin, je suis navré, j'ai un petit élan romantique sur la fin. Ça, ça va passer, mais je, je, devais, je devais aussi rendre hommage à, à celle, qu celle qui a le douloureux privilège de euh, partager euh, mes jours, mes joies et mes peines. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Euh, on a le temps pour, euh, pour quelques petites questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Euh, bonsoir Monsieur. Euh, bonsoir. Je voulais vous remercier pour votre euh, conférence qui était euh, très euh, joyeuse et bon vivante en fait. Et euh, du passage en fait vous avez référé en France à certains euh, Nietzscheens. en fait. Oui. Est-ce que vous étiez en train de parler de Julien Rojdi par hasard euh, euh, Mais en fait, non. <rire> je suis navré. Euh, non, non, je suis navré. Je n'arrive même pas à situer. Euh, non, il y, euh, y a des figures qui ne passent pas encore tout à fait les frontières, je crois. Mais, euh, mais enfin, euh, décrivez-le moi, puis je verrai bien le prototype. Hein. Julien Rojdi, en fait, c'est un créateur de contenu euh, sur, euh, très populaire sur YouTube et Instagram, en fait, qui euh, bah, il porte une barbe épaisse, en fait. Euh, il y a un peu une carrière assez euh, virile en fait, uh -huh. mais euh, pour moi c'est un peu un, une Instagrammeuse masculine en fait. <rire> je, je, je, crois que ça, je crois que ça fait débat. Euh, non, bon moi les prototypes de, les prototypes de Nietzsche 1 que j'ai connus, euh, bon j'ai été Nietzsche 1, hein, j'ai été... Comme je l'ai dit durant ma conférence, moi j'ai demandé le baptême à, à l'âge adulte, hein, j'ai été baptisé à 26 ans, et euh, j je, pense, je pense avoir pu demander le baptême parce que j'avais surmonté euh, Nietzsche, en fait, j'avais surmonté le pouvoir d'attraction euh, de Nietzsche. Je pense qu'il faut se confronter à Nietzsche, je pense que Nietzsche a aperçu, c'est ce que dit aussi Gustave Thibon hein, dans, un, dans un livre qui s'appelle Nietzsche ou le, dé, le déclin de l'esprit, sauf erreur, hein, euh, mais il y, y, y, y a chez Nietzsche une, une recherche quand même d'honnêteté absolue et qui eff, effectivement fait défaut à peu près tous les gens qui se revendiquent de Nietzsche. Parce que tout simplement, on peut, pour moi, on ne peut pas se revendiquer de Nietzsche. Euh, Nietzsche a écrit tout et son contraire. Euh, en revanche, il y, y, y, y a un désir, il y, y, y a un élan vital... Euh, je crois que c'est dans le gué Savoir où il cite en, en préambule cette phrase qui dit Carcasse, tu trembles, tu tremblerais davantage si tu, si tu savais où je te mène. Bon, voilà, ben moi je, je l'ai peut-être récité, euh, j'ai peut-être un peu plus récité que des notre, de notre Père avant d'aller à la muscu. pas à l'église. Hein, mais, mais, mais donc il y a un élan, il y a un élan vital qui, qui, peut être, qui peut nous intéresser, qui a, qui a quelque chose à, à, à, à nous apporter, mais, mais se contenir, se limiter. Euh, avoir Nietzsche pour figure tutélaire, enfin, c'est quoi la finalité C'est être végétatif pendant 10 ans euh moi, ça ne me fait pas rêver, quoi. C'est de dire euh, Nietzsche dans l'Antéchrist, dans, le, dans les, les lois qu'il a écrit dans l'Antéchrist, les commandements, il écrit « périssent les faibles allez les ratés, premier principe de notre philanthropie ». Le mec, il vit avec vs enfin, avec le, avec le revenu de réinsertion, si vous voulez, en Suisse, parce qu'il est malade. Il reçoit le pognon de l'Uni parce qu'il a enseigné deux ans. Donc, il vit sur la charité. Il critique les chrétiens tout en vivant sur la charité, à ce moment-là. Donc, c'est des contradictions qui sont intenables. Et, et quelle meilleure réponse un qu'un christianisme un peu plus vigoureux. Il voilà. bon, y a une question qu'on m'a suggéré avant. Donc je peux... <rire> On m'a demandé avant, mais bon, finalement, tes critiques, enfin, je sais pas si... On, on me dit, mais finalement, tu es critique avec, ta, avec ta, ta paroisse, qui est une paroisse progressiste, comme à peu près toutes les paroisses euh, dans ma région. Et euh, tu et, euh, es aussi euh, critique vis-à-vis -vis de, de, bah, de la confession euh, partenaire, disons que c'est des partenaires aux yeux de l'État, euh, enfin la, de, de l'Église étatique euh, protestante euh, chez moi. Alors, on m'a dit, bah, finalement, euh, pourquoi tu ne passes pas tout simplement... Euh, pourquoi tu les quittes pas les deux quoi enfin pourquoi pourquoi tu vas pas pourquoi tu vas pas entrer euh, pourquoi tu vas pas à Fribourg où se trouve d'excellents euh, d'excellent d'excellent prêtre euh, euh, tradit donc euh, bon il y, y a une réalité il euh, y a une réalité euh, euh, géographique mais je.. je, je le, le, le point aussi, c'est que je pense qu'on est quand même amené à, à apporter le progrès, enfin, notre part de progrès, euh, près de chez nous. Euh, donc, euh, moi, je reste fidèle à ma paroisse territoriale, euh, parce que ben, je, je, je pense que si j'ai si quelque chose à, à apporter à travers ma foi, euh, ben, c'est déjà au niveau local. Euh, si je dois aider des gens à baptiser leur, leur, leurs enfants, ben, je suis ravi de le faire dans ma région, je suis ravi qu'il y ait des, des réseaux de solidarité qui se mettent en place entre catholiques, euh, euh, je, suis, je suis aussi ravi de pouvoir peut-être euh, participer à l'effort de guerre pour les gens qui sont dans la rue. Euh, donc voilà, il y a, a euh, c'est des, des, des variables où on peut se dire bah oui on va chercher une pureté doctrinale absolue. On peut aussi se dire bah non c'est l'engagement qui doit c'est l'engagement qui doit primer quoi. Et, euh, donc voilà c'était peut-être une objection euh, que que vous, que vous faisiez en tout cas on me l'a fait avant euh, par euh, quelqu'un qui nous a quittés depuis. Mais voilà, je lui réponds puisqu'il regarderait la conférence euh, par vidéo. Est-ce que euh, peut-être vous pourriez présenter euh, votre livre, même si euh, bien évidemment euh, il était en, en lien euh, avec la conférence, mais, euh, mais simplement voilà, peut-être le, le, en dire quelques mots Bon, dire quelques mots, c'est le, le plus grand échec marketing de l'histoire, de parce qu'en en fait, si on veut vendre des livres, il ne faut jamais mettre une croix dessus. Hein. Euh, c'est de, de la connerie, ça ne va pas marcher. Vous allez voir un diffuseur, il dit « oh non, non, non, nous, on ne veut pas endoctriner les gens ». Euh, donc voilà, mais après, bon, ben, ça correspondait à ce que je voulais faire. Euh, c'est vrai voit, ce qu'on ne voit pas, c'est que le livre est drôle. Enfin, hein. euh, oui, il y a un peu des... Y a, y a des c'est une écriture qui, je crois... Enfin, je ne suis pas peut-être le meilleur juge de mon écriture, peut-être euh, <rire> peut vous en êtes un meilleur, mais, mais enfin, ce pas une écriture qui se veut chiante. Moi, j'aime pas, euh, j'ai fait des études de philo ou euh, euh, bah, lire pendant 200 pages ce qui se passe dans la tête d'un mec quand il parle à un arbre, enfin, ça me rend fou, quoi. Et pas un exemple c'est pas un exemple fictif ça se trouve chez boubert hein. euh, donc euh, donc j'ai vraiment fait j'ai vraiment fait ça quoi donc oui moi ça me fait péter les plombs euh, euh, bah, j'ai envie qu'on voilà, j'ai envie d'un truc un peu plus un peu plus vivant donc le bouquin est écrit le bouquin écrit comme ça euh, il est écrit il, il y a une prudence dans mon bouquin dans le sens où c'est clair que dans le débat médiatique si vous dites euh, bah oui moi je suis catholique j'écris d'un point de vue catholique et je défonce la communauté protestante, bah Déjà, ça m'aurait été, été douloureux pour des raisons familiales, comme je vous l'ai dit, puis ça aurait été malhonnête. Euh, ça aurait été malhonnête parce que dénoncer des dérives n'a aucun sens si on est incapable de voir qu'il y a les mêmes dérives chez nous. Donc c'est clair qu'il y a une bonne partie du bouquin euh, qui consiste à identifier euh, ces dérives... Hein, et, et, et dire aussi ce que j'en ressens et pourquoi je ressens euh, euh, ce malaise face, une, face à, à, à des choses qui se passent dans une, euh, au sein d'une confession qui n'est pas la mienne. Puis après, euh, euh, ce que, ce que j'explique, je parle beaucoup de black metal dans mon bouquin, je ne sais pas si c'est un genre que vous écoutez beaucoup. Ah, bon, voilà. <rire> Donc je parle un peu de black metal et ce que, ce que, je, ce que je soulève comme contradiction... Non mais enfin je vous, je vous rassure, hein, il y a, il y a je, euh, euh, euh, euh, euh, enfin allons, allons jusqu'au bout. Ce que j'explique à travers cette étude du black metal, c'est que cette réaction, qui a été la réaction la plus anti-chrétienne qui soit, les, les textes les plus virulemment anti-chrétiens qu'on a vus dans la musique, dans les musiques rock, enfin voilà ces dernières années, eh bien l'étude historique nous impose de constater que tous ces, tous ces groupes radicalement antichrétiens sont nés sur un terrain où le christianisme était totalement libéral. C'est-à-dire qu'en Suède, moi je connais assez bien la Suède, j'en reviens, j'y étais la semaine passée, euh, où j'ai bu beaucoup de très bonnes bières. Euh, mais en Suède, l'Église le, le, d'État a même précédé le pouvoir politique dans l'acceptation du mariage homo. Euh, et pourtant, c'est dans, ce dans ce pays que les réactions la plus anti chrétienne a été la plus violente via le, via le black metal. Et euh, ce que j'essaye d'expliquer dans mon bouquin, c'est que c'est parce que ce christianisme ne fait pas envie. C'est que, que personne n'a envie... Euh, si, si vous voulez, quand vous entrez dans la cathédrale, c'est une cathédrale à Uppsala... Euh, à Uppsala, quand vous entrez dans, dans, dans ces lieux, il y a un grand texte qui vous parle de l'amitié entre les peuples, ta, ta, ta, euh, l'harmonie, euh, le, le, le Dalai Lama, enfin moi bon, j'exagère, mais enfin, enfin c'est un peu ce genre d'ambiance. Et, et en fait personne s'arrête là-dedans parce qu'on s'en merde, on s'en fout. Et, et tu rentres dans l'église hein, et, et tous les vitraux, tu vois des gens qui, qui, qui se tapent dessus. Tu dis, ah ouais, là, bon, là, il se passe un peu un truc, quoi, il enfin, y, a, y, a, y, a, y a le poids de l'histoire, il y a, y a peut-être le poids des réconciliations, mais enfin, on n'est pas dans un, dans un horizon qui est, qui est tiède, qui est horizontal, où, où, où, où rien ne se passe, quoi. Donc voilà, c'est un, un, un passage de mon bouquin auquel, auquel je tenais, voilà. Merci beaucoup pour votre conférence déjà et pour ex les exemples que vous nous donnez et surtout ce passage de l'évangile qui nous incite à nous parfumer et à sourire et à ne pas <rire> faire une tête de trois pieds de long pour dire « regardez, je jaune euh, Mais surtout, voilà, vous avez parlé de Black Metal, donc j'en profite, je rentre dans la brèche. Euh, ne trouvez-vous pas qu'il y a, finalement, je veux dire des gros mots, mais euh, qu'il y a plus de satanisme chez euh, les... Euh, Prêtres catholiques tiktokers qui font. Euh, il y a eu un petit scandale récemment, une vidéo tiktok avec euh, un prêtre, alors en habit de prêtre, alors évidemment euh, ce n'était pas sur euh, un. Enfin, ce pas lors de la messe, il n'avait pas célébré, mais en fait il faisait semblant de faire une table de mixage avec euh, le calice, et c'était euh, en faisant l'espèce de, ben, de possédé déchaîné sur des rythmes techno. Euh, mais c'est un, un prêtre et il, pour l'instant il n'a pas été viré euh, enfin voilà, il n'a pas été défroqué ouais. et alors que justement dans, dans le black metal finalement, eux se disent satanistes à fond mais j'ai l'impression qu'il y a plus de satanisme dans la tiédeur et, et l'espèce d'horreur de, bah, de, de, de, de, de, de, de ce prêtre catholique qui fait le teufeur sur l'autel que bah, chez Dark Throne ou, ou chez Deicide même ou ouais, alors j'ai peut-être une position un peu médiane c'est-à-dire que je pense qu'il y a un appétit il y a un appétit sacré dans le il y a un appétit de sacralité chez certains black metalleux. Et, et en fait, le, mais ça, vous le trouvez aussi chez Bernanos. Hein. Bernanos explique que le grand pêcheur est peut-être plus, plus proche du, du sein que le bourgeois euh, tiède qui compte. Quoi. Euh, donc, dans ce sens-là, oui, effectivement, il y, y, y, y a certainement plus de points de convergence entre un black-métalleux euh, euh, norvégien qui se taille à de les bras euh, euh, et nous euh, qu'avec euh, qu des gens qui, qui, ont, qui ont tout perdu. Quoi. Cela étant, je ferai quand même attention à... à je pense que ce qui tue ce progressisme catholique, là, en l'occurrence, euh, en fait, pas le, je ne crois pas qu'il soit... Euh, je parle, parler de satanisme me semblerait quand même trop fort. Je dirais que, par contre, qu il, y a, il y a une naïveté, il y a cette idée que le véhicule est neutre. Quoi, que si on fait une vidéo sur, sur TikTok, alors, il y a la naïveté de base, c'est de se dire « Oui, mais ça va toucher un, un maximum de gens », alors qu'en en fait, on communique avec des codes qu'on ne maîtrise pas. Euh, donc ça c'est la première des naïvetés euh, et puis après ben, effectivement vous avez tous vu ces images où il y avait un prêtre qui allait baptiser un gamin avec un pistolet à eau aux états unis c'est l'horreur ça c'est une fin de civilisation ça, ça et, et, et c'est un blasphème hein <rire> et, et, et donc, euh, donc oui il y, y, y a une naïveté il y a un, un rejet enfin un désintérêt complet pour les questions esthétiques et c'est ça qui ouvre la porte à toutes ces dérives là euh, Parler de satanisme me semblerait, enfin, dis disons qu'on peut, on peut faire l'hypothèse que c'est par cette, cette envie de paraître sympa, etc., que le diable euh, est actif dans la dans la décomposition euh, de notre identité. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut formuler. Mais de dire que la volonté des gens et ça, mais est, voilà, c'est juste ce petit bémol là. Mais par contre, je partage le constat, je partage le constat initial. Merci beaucoup, euh, Raphaël Pommé.